que ça marche on Ça marche bon On va y aller. Hein. Je suis prêt Et salut, welcome, bienvenue sur le second vlog de off to bliss ici à Mani BGC. Semaine numéro 2, let's go bon, Je tenais avant de commencer ce deuxième vlog, à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenu cette semaine. On a eu énormément de retours très positifs sur la première vidéo, on est très content. Je pense que le concept plaît à pas mal de gens. Euh, on espère monter progressivement, forcément en nombre de vues, en nombre d'abonnés. Tout ça, je compte sur vous. Il faut vous abonner à Off2Plus. Il faut partager nos vidéos. Il faut faire vivre ce projet. Et euh, comme ça, on va pouvoir faire plus de, encore plus de vidéos et vous faire découvrir encore plus de choses de ce merveilleux pays que sont les Philippines. Donc, je tiens à remercier plusieurs personnes cette semaine, notamment mes collègues et plus particulièrement Jean-Yves, Linda, Caro, Ingrid et Thibaut. J'espère que vous viendrez bientôt ici nous voir et euh, on vous fera découvrir euh, sur place euh, les merveilles de cette ville. On a eu euh, un week-end un petit peu chargé ici puisqu'on a eu pas mal d'activités et de sorties. Donc hier on était invité à, avec Noël à un fashion show euh, de la marque Toka qui est une marque philippine qui présentait hier sa, sa nouvelle collection. Et, euh, voilà, et Ne vous inquiétez pas si nous sommes un petit peu fatigués aujourd'hui parce que la soirée était euh, déjà, euh, assez animée. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, on est dans, dans un défilé de un fashion show ici à Manille. Et l'endroit est très cool. Et on boit du très bon gin philippin, franchement, bonne soirée. Il y a du vijing. Ouais, il y a Noël qui boit une bière philippine, ça s'appelle Encanto, ça veut dire le fantôme. la mode est au vegan, et il y a même des sushis vegan ici, donc euh, ça j'avais jamais vu. Bref, on n'a pas beaucoup dormi et je suis un petit peu HS aujourd'hui. Euh, avec un monsieur qui est en train de... nettoyer les feuilles mortes, donc je vais un petit peu m'éloigner, j'ai pas de chance. Bon, avant de passer au test de nourriture que vous attendez, j'imagine tous, euh, la minute culture de ce vlog. Donc cette semaine, j'ai décidé d'intituler cette minute culture 10 choses que vous ne saviez pas sur Manille. Alors, il faut savoir que Manille se trouve sur la grande île de Luzon, qui est donc la plus grosse île des Philippines, qui se situe au nord de l'archipel. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le nom Manila, ça vient de l'espagnol. Et l'espagnol l'ont repris en fait de la langue tagalog, qui est la langue officielle ici euh, aux Philippines. Alors ça vient de mai, donc ça veut dire beaucoup. Et Nila, c'est une catégorie de mangue. J'imagine qu'on trouvait beaucoup de ces fruits ici à Manille. Alors j'insiste, il faut bien distinguer la métropole de Manille, qui est la 11e plus grosse métropole du monde avec 16 millions d'habitants. Donc ça comprend l'ensemble des communes qui composent donc ce qu'on appelle la métropole de Manille. Et alors Manille, la ville de Manille, qui elle n'est qu'une des communes de la métropole et qui est en fait constitué essentiellement de l'ancien quartier espagnol qu'on appelle l'Altramuros mais je vous ferai une visite de ce quartier dans un prochain vlog, j'aimerais bien faire une vidéo vraiment consacrée uniquement à l'histoire des Philippines alors étonnamment Mani n'a pas toujours été la capitale des Philippines puisqu'elle ne l'est que depuis 1976, avant c'était Quezon City la capitale alors vous êtes beaucoup à nous demander un petit peu au niveau des langues comment ça se passe ici aux Philippines il faut savoir qu'aux Philippines on ne parle plus espagnol depuis plus d'un siècle que les deux langues officielles, c'est le Tagalog. Le Tagalog, c'est vraiment la langue qui est enseignée dans le, toutes les écoles euh, de l'archipel et l'anglais forcément qui a été amené par les américains lors de la colonisation de l'archipel par les états unis Il y a pas mal de mots espagnols qui ont été repris dans le Tagalog pour dire comment vas-tu en Tagalog, bah, c'est comme ça, comme en espagnol. Il faut savoir qu'à Manille, plus ou moins 40% de la population vit dans des bidonvilles et les bidonvilles ne sont jamais très loin des beaux quartiers ici. Les, le contraste entre riches et pauvres forcément est beaucoup plus marqué que dans des pays occidentaux. Vous voyez ici vous êtes devant un superbe mall, le SMORA, et puis juste à côté bah, vous avez ça quoi. Il ne faut pas oublier que la pauvreté n'est jamais très loin ici à Manu. Je suppose que vous le savez mais aux Philippines ce pas un climat euh, tempéré comme en Belgique forcément, il n'y a, des... a pas vraiment de saison. Il y a une saison humide et une saison sèche. La température moyenne est assez stable, elle varie entre 25 et 29 degrés tout au long de l'année. C'est un climat tropical, malgré tout de temps en temps vous pouvez avoir une petite drache philippine qui n'ont rien à envier aux draches belges. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris pas mal de choses sur, sur cette formidable ville. C'était vraiment très intéressant. Je suppose que vous avez faim. Cette semaine on va tester deux restaurants très différents, vous allez voir. Un restaurant de cuisine philippine bio. J'insiste, bio. Et une célèbre chaîne de fast-food américaine. Devinez quel était notre coup de cœur et quel était notre coup de gueule. Bah, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Mmh. C'est Metallica. Cool. On est chez Centro, restaurant euh, philippin, avec euh, de très très bonnes choses apparemment. Noël voilà, a bien choisi. Je félicite le chef, le sélectionneur des, des plats, des, des restaurants. Il y a quand même du monde, hein. on est samedi soir. Et... Je pense qu'on va bien manger. Là, on mange des trucs. J'espère un petit peu sains, hein, avec des légumes. Alors ça, non. Qu'est-ce que c'est encore Je ne sais jamais. C'est des légumes. Ouais. C'est un peu comme ça. Ça va pas des épinards, non On mange épinards. Ça, c'est des mangues. Salade de mangue avec des tomates et oignons, c'est ça ça c'est la soupe qu'on attend avec grande impatience parce qu'on a besoin d'une bonne soupe. Avec, je crois qu'il y a du bœuf, c'est ça Bœuf. légumes. Ça va faire du bien à notre, à notre cholestérol. Et là, euh, c'est des euh, spring rolls de poisson fumé. C'est assez joli. Il y a des petits sushis. Très bon. Donc voilà, on va déguster tout ça avec du riz. Euh, à l'ail, une San Miguel, et on espère que c'est pas de l'eau du robinet, mais ça c'est un autre problème. Bah, bon appétit C'est le bœuf qui est dans la soupe, c'est un peu euh, très très bon. On dirait du confit de canard, mais confit de bœuf, et, euh, et c'est tout est organique ici donc c'est tout est bio et donc c'est vraiment excellent. On avait dit que c'était un repas light, mais bon, euh, on savait bien qu'on a besoin aussi de sucre un petit peu, hein. et donc euh, Noël a pris un allo allo, c'est le dessert traditionnel Philippin, mais je pense que j'en reparlerai. Euh, je reparlerai dans une autre vidéo de ça parce que c'est quand même assez intéressant à analyser une fois. Et là, c'est le fameux euh, lecce flan. Plane. Flan. Noël, il y a encore un autre dessert. Ah, on a, on, on a pas assez avec deux desserts. C'est pas la même texture parce que c'est des ah. fromage blanc. Ah, fromage, c'est plus léger alors. C'est plus léger. Ouf. Ouais, je vais goûter. Très très bon, on dirait. En fait, c'est comme un cheesecake. C'est pas le. Bon, c'est pas le flanc classique, c'est vraiment comme un, un cheesecake à l'intérieur, donc c'est avec du fromage blanc et il y a du caramel, c'est très bon. Je revisite du lecce. Le on va ramener ça... Et alors, Noël a quand même pris encore un petit truc pour. Euh, bah, juste pour, euh, pour manger le matin. Quoi. Ça, c'est un tolon de. Ouais. de ronde de quoi ça Banane. C'est quoi le tauron en fait? c'est du banane avec une. Lumpia, mais... Ah, ils mettent une, banane, une non, feuille de. Caramélisé. Ah, ok. Ah, ça a l'air très bon ça. Je ne suis pas fan des bananes, mais j'aime bien ça. Ça a l'air bon. Le tauron, en fait, c'est vraiment. Ça a le goût de beignet, Comme on mange en Belgique sur la foire. Ça, c'est lumpia, mais. mais c'est avec de la pâte à lumpia en fait. C'est voilà. dessert. Voilà, c'est un lumpia de dessert avec de la banane et du caramel. Ah, et ça a vraiment le goût des à la banane belge. Voilà, je suis désolé, ça ressemble à ça. Mais c'est meilleur. Produits bio hyper frais, excellente cuisine, simple et savoureuse, bon marché malgré l'endroit. Et au regard de la qualité des produits proposés, on arrive plus ou moins à 8, 9 euros par personne. Je répète, c'est des produits bio. C'est assez rare aux Philippines, c'est pas encore du tout développé comme en Europe, le bio. Et donc je pense que, en, au niveau de la qualité et euh, du service et de l'endroit, bah, c'est un bon plan ici à BGC. Voilà, les tout. Oula. Cut. On va couper, couper, cut. Euh, voilà, on est à, toujours à BGC avec Noël. Euh, <rire> et on va tester euh, une marque de burger qui est assez connue aux états unis à New York notamment. C'est chick Check check. Cheek, check. Mon anglais, n toujours pas. Bon, mais enfin. Donc Cheek, C'est euh, une marque apparemment, enfin d'après ce qu'on a vu qui existe depuis 2004 et qui est euh, mon premier euh, restaurant a été ouvert à Manhattan. Voilà, donc on va tester ça, il que c'est très très bon et euh, on va voir ce que ça vaut. We'll see. We'll, see. Comment? we'll... We see. We will see. Comment We will see. Si c'est vraiment bon ou pas. Vous allez voir, mon anglais d'ici un an, ça va être euh, parfait, sans souci. Hein. <musique> Ici, dans un mall très très classe, euh, en plein centre de BGC. Ube. Noël, tu veux quoi Le Oubechak. Oube ch Shake. Ube shake sorry. Ça c'est un shake à blender. Ok, Madame Venier, n'écoutez pas mon anglais, c'est une catastrophe. Just be you, be, be proud of you because you can be do what we want to do. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon euh... Bah, les ouais les classiques. Bah les prix, voilà les prix ça va. Ça va. Franchement ça va. Euh, bah, on est dans un quartier chicos donc forcément c'est un petit peu plus cher mais, mais ça va. Ça, ça, ça. Bah moi je vais prendre euh, bah, classique. Je vais pas jouer la originalité. Ça. Ouais je prends. Un... Ah ça me tente quand même bien le smoke shack. C'est quoi? Cheeseburger avec euh, applewood. C'est quoi applewood? Non. Smoked bacon et cherry pepper, shake sauce. Ou le shroom burger ou le chaque... shake Attends, je regarde ce qu'il y a. Non, je prends le check burger. On va, on va tester le, le classique hein, pour commencer. Ok, ça va. Bah. Veux, le, l bah, je veux oui, bien la limonade de calamansi. Et cheese fries, oui. À total, quoi. Bah, maintenant. Euh... Il faudra donc attendre samedi pour savoir dans la deuxième partie de notre blog ce qu'on a pensé de Check Tchak. Et vous verrez, il y aura d'autres trucs assez marrants dans cette vidéo. Donc on vous retrouve samedi et d'ici là, ciao ciao, bonne journée, bonne semaine à tous, bye.